J'ai le grand plaisir de vous présenter notre nouveau site web. Alors, avant de commencer, c'est très important que vous compreniez que ce n'est pas indispensable. Pour tout vous dire, j'avais certaines réticences à vous présenter ce site web parce que je sais que je vais vous dire des trucs, mais vous, vous allez prendre ce que vous voulez, et vous avez raison, euh, je vais vous dire que c'est pas indispensable, mais vous allez voir le site et vous allez dire « il me faut un site internet ». Du coup, je vais prendre le temps de vous dire pourquoi un site internet est inutile. Un site internet est inutile parce que vous n'allez pas avoir de trafic dessus. Okay, imaginons que vous avez le meilleur site au monde, comment vous amenez des gens Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des tunnels de vente et pas, des, euh, pas un site web. Parce qu'un tunnel de vente, ça va permettre à votre prospect de pas à pas aller vers un action, euh, une action et un appel avec vous, alors qu'un site web bah, c'est juste là, et puis bah, à part le communiquer sur une carte de visite je vois pas comment vous allez le communiquer ok, euh, par exemple euh, je vous donnais, un... c'était pas du tout l'objet de ce vlog, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que je vous convainc un peu plus euh, par exemple sur notre page euh, euh, sur notre Instagram je vais y arriver on a un app à action et du coup, vous avez plusieurs solutions. On a un sommet, on a notre programme d'accompagnement, on a notre livre, éventuellement, on a notre vidéo YouTube et là, euh, très grave erreur, j'aurais dû mettre le quiz. En gros, des moyens de récupérer les emails des prospects et pas juste de les amener vers un site web, vous voyez Parce que si je vous amène sur ce site web, le risque, c'est quoi C'est que vous ne passez pas le quiz, vous soyez juste en mode visite, ok, ça a l'air cool et puis je pars. Mais ça, ça ne va pas m'amener de business. Et vous, ça va pas vous apporter de valeur. Ceci étant dit, allez, je vous le présente. Alors, euh, c'est un long travail qu'on a fait avec, euh, grâce à, à Mamadou Kone. Je vais lui rendre honneur aussi. Donc, c'est Web Mamadou Web Mamadou, qui nous a euh, pas mal aidé. Euh, et euh, euh, Marie-Lie qui travaille dans notre équipe aussi. Et puis, surtout, surtout, on utilise un outil qui s'appelle Kajabi qui nous permet de créer des sites web très facilement. C'est-à-dire qu'en en fait, Mamadou nous a aidé pour l'aspect la design, mais pas pour l'aspect technique. Tout ça, j'aurais pu le faire moi-même. Quand je dis facile, c'est relatif au résultat, évidemment. Donc, je vous le présente. Notre page d'accueil, vous voyez, nous, on veut que les gens passent le quiz. Donc, ils cliquent et ils passent le quiz. Sinon, on ne récupère pas l'email. Et du coup, on ne peut pas garder contact avec les gens. Éventuellement, on veut qu'ils achètent notre livre. Parce que s'ils achètent le livre, non seulement on récupère l'email, mais en plus, parce que les gens payent sur notre site, mais en plus, euh, bah, ça leur permet d'en savoir un peu plus sur nous et d'éventuellement euh, avoir envie de travailler avec nous. Donc, il y a forcément une petite page à propos. Je vous la présente rapidement. Ouais, je clique dessus et on verra après. Là, il y a un appel à action vers notre chaîne YouTube qui est un de nos focus. C'est-à-dire, c'est la plateforme qui nous a le plus de clients et qui est euh, selon moi la plus efficace en tout cas quand on fait pas de publicité donc forcément on veut euh, inviter les gens dessus notre podcast audio qui a au moment où j'enregistre cette vidéo est un peu moins actif mais en tout cas euh, c'est sûr que si les gens regardent notre, notre chaîne youtube et notre podcast bah ça peut que leur donner envie de travailler avec nous d'un point de vue marketing on va parler de no like and trust il faut se faire connaître il faut que les gens nous apprécient et qu'ils aient confiance en notre expertise euh, et puis, et puis bon, on va parler de notre programme ou de nos programmes. Okay, je clique dessus, on verra quelques euh, témoignages euh, de clients et ça qui est en double. Donc, on va <rire> virer. Euh, le quiz, voilà, ce n'est pas le propos. Alors, ma page à propos. Donc, la page à propos, l'idée, c'est de partir du... Le point de départ, c'est nos clients, ce n'est pas nous, même si c'est à propos de nous. Ah oui, ce que je ne vous ai pas montré. Alors, sur cette page-là, il y a mon épouse ici. Il y a mon neveu, mais vous l'avez peut-être deviné. Ici, il y a ma petite fille là, en poussette. Donc ça, c'était euh, une immersion avec nos clients quand on était à euh, Bordeaux. Ok, donc la page à propos. Euh, voilà une photo de moi euh, où il y a mon vlog. Voilà, il y a une petite faute. Il n'y a pas de S à vlog, mais. Euh, on va y venir. Le vlog, ce qui est intéressant, bah, c'est ce que vous regardez là. Je n'ai pas besoin de vous expliquer. C'est les coulisses de mon business. Et donc ça, c'est euh, top pour gagner la confiance de vos prospects. C'est-à-dire que quand ils voient vos coulisses, ils peuvent voir que vous êtes quelqu'un d'authentique et qui fait les choses euh, bien. Okay on peut rarement mentir dans des vlogs. Quoi, ou sinon, vous êtes euh, très fort. Euh, pareil, ça aussi, il va falloir que je supprime. Et puis nos programmes, la page de nos programmes. Alors donc, il y a le programme « Coach en mission » que vous connaissez peut-être et puis il y a le mastermind pour tout vous dire j'avais une réticence à parler du mastermind euh, l'idée c'est que notre focus est vraiment le programme coach en mission le mastermind on a on a que on prend que 10 clients actuellement on en a déjà 5, donc on en a plus que cinq places donc c'est pas notre focus par contre on a voulu le mettre parce qu'on a certains de nos prospects pour qui ça donne envie de savoir que ok rejoindre un programme plutôt pour débutants mais qu'après il y a une suite donc on l'a mis quand même euh, et puis, il y a du mentorat. Le mentorat, je vous dis en toute transparence, c'est pour ancrer dans la tête de nos prospects que euh, bah, l'Ingen, c'est quelqu'un euh, qui fait euh, des choses très chères. Pour vous dire, le mentorat, c'est un montant à 5 chiffres. Okay. Et comme ça, ils se disent, wow, « Waouh, le programme coach en mission, c'est vraiment le meilleur rapport qui a été pris à m'inscris. Et voilà quelques témoignages de nos clients. Euh, et puis, c'est tout, les amis. C'est tout. Euh, un site web simple, on a une page contact, je ne sais même pas, on va la découvrir ensemble. <rire> ok, Ou, voilà, vous pouvez envoyer ça. On a notre WhatsApp aussi. Et puis la page euh, connexion pour euh, nos clients qui euh, accèdent à leur euh, compte, euh, à leur euh, accès, euh, formation et programme. Voilà, J'espère que ça vous inspire, en tout cas ce que je veux vraiment vous dire c'est que tant que vous n'avez pas un certain business déjà, mettre de l'énergie dans ça non seulement ça servira peu mais ce sera de la procrastination. Euh, D'accord Parce qu'en fait, vous allez faire des choses, faire des choses, ça ne va pas faire avancer votre business. Si vraiment vous voulez avancer dans votre business, faites le quiz, on va vous montrer vraiment quoi faire. Et puis, si vous voulez aller plus loin, euh, vous avez un lien en dessous. Hein, vous pouvez postuler au programme coach en mission ou du moins en savoir plus sur ce qu'on fait. Bah, Allez-y, profitez du site web, euh, allez sur le site web, allez sur programme et vous regardez. On a une vidéo de présentation qui est accessible euh, et euh, si ça vous intéresse, bah vous prenez un appel avec nous. Je vous dis à très bientôt euh, les amis pour une nouvelle vidéo de vlog. Ciao, ciao